Alors, euh, à votre demande, j'ai été euh, interpellé sur la question euh, des repères et de la grille dans InDesign. Alors là encore, c'est extrêmement simple. Euh, pour euh, trouver toutes les informations sur les repères et la grille, il suffit d'aller dans le menu Préférences Et là, on va avoir l'unité et l'incrémentation et la grille. Alors, l'unité et l'incrémentation... Eh bien, on travaille toujours en millimètres, hein, on est en France, donc euh, éventuellement, vous pouvez travailler en centimètres. Si vous faites des affiches avec InDesign, ça peut se faire aussi. Et sinon, euh, vous pouvez, pour la typographie, vous travaillez en points, bien sûr. Un caractère typographique se mesure toujours en points, jamais en millimètres. Et donc euh, voilà ce qui est vraiment essentiel. Ensuite vous avez la grille. Alors quelle est la qualité de la grille bah, La grille c'est euh, déjà sa couleur, comment elle va s'afficher. Et euh, son accrémentation et le nombre de pas. Par exemple si je mets 1. Voilà, hop, je continue une grille au centimètre. Et avec euh, un demi-centimètre pour la valeur de la grille. Alors, naturellement, une fois que j'ai fait ça, la grille n'apparaît toujours pas parce qu'il faut aller la convoquer dans l'affichage. Et là, on va faire, dans les extras, on va, euh, dans les grilles et repères, on va afficher déjà les repères. ce que l'on avait décidé tout au début du travail, c'est-à-dire deux colonnes. Euh, avec des bords à 1 cm. Ensuite, on va afficher par exemple la grille de base. Vous voyez que c'est une grille au centimètre, mais bon je ne je, je, bon, je, je vais pas la je vais pas l'utiliser euh, actuellement. Vous voyez que ça peut. C est, c est, donc euh, afficher la grille du document. Autre type de grille. Et vous pouvez avoir aussi la grille euh, la grille magnétique. Alors, euh, on va voir ça, mais au niveau des repères, non pas au niveau des grilles. Donc, je masque la grille de base. Je masque la grille de document. Et je vais retourner dans mon gabarit. Je vais chercher l'affichage des règles. Donc, vous vous souvenez que je vous avais expliqué que euh, le point zéro est peut être transporté où on veut donc je vais mettre le 3.0 au milieu de mon document et là euh, je vais chercher dans les règles euh, un outil qui va me permettre euh, de fabriquer euh, ma grille de, pour la maquette tout simplement donc euh, voilà. Je, par exemple je veux que toutes mes images euh, soient comprises dans cet espace là systématiquement donc je vais chercher, je l'ajuste hein, et je n'oublie pas d'indiquer que c'est magnétique, magnétisme des repères, je clique sur magnétisme des repères. Ça veut dire que maintenant si je vais par exemple sur ma deuxième de couverture, je veux mettre une illustration, je fais CTRL D, je prends mon illustration et là je me place et il me la colle parfaitement au bon endroit la même chose et il me la colle au bon endroit tout simplement voilà comment ça fonctionne pour le magnétisme c'est pas très très compliqué et naturellement on va le retrouver partout si vous utilisez illustrator vous aurez la même chose souvenez-vous le clic droit pour l'ajustement des images ajuster le contenu proportionnellement après ajuster le bloc proportionnellement ou ajuster le bloc à l'image vous voyez que c'est très très utile alors tout ça euh, naturellement peut permettre de, de, de, se, de se positionner avec beaucoup de rigueur et de conserver dans sa maquette toujours le même régime de le même régime de, de, de, de, de mise en page. Donc vous voyez que je viens de rajouter, j'ai attrapé deux images euh, de deux, deux pages et je les ai glissées et je les ai déposées à côté. Et là je vais pouvoir euh, avec contrôle D, je fais CTRL D, chercher une autre image que je vais pouvoir déposer au bon endroit. Tout simplement. Ben voilà comment fonctionne le, le magnétisme. Euh, C'est extrêmement utile et ça vous permet de, vraiment de gagner beaucoup de temps, de, de conserver une, une maquette rigoureuse, que les choses ne se baladent pas dans tous les sens. Et naturellement, si vous revenez sur votre gabarit, vous pouvez aussi à la fin retirer ça pour en mettre d'autres, ou vous pouvez les multiplier, changer leur couleur. Euh, par exemple, si vous faites ça, je crois que vous pouvez, euh, si vous allez dans Préférences, dans Préférences, on va euh, unité, incrément, un et nous n'avons pas, c'est dans les grilles du document gris de base et eh bien non je ne sais pas où est le, où sont les couleurs de ce de ces de ces objets mais euh, a priori on devrait pouvoir leur, leur, leur, leur attribuer des couleurs donc de faire une vraie logique euh, une vraie logique de, de, de, de, de graphique pour pouvoir euh, faire une euh, faire une maquette satisfaisante voilà, c'était pour répondre à une question qui m'a été posée euh, ce matin et donc euh, bah, je vous laisse euh, expérimenter ces grilles et ce système.